Coucou YouTube Petite game à l'arbalète Il y a eu deux shots extrêmement violents. J'espère que vous allez kiffer en commentaire. Dites-moi votre, votre shot préféré en timer. Bisous. Pas de Noël avec mich, mich Non, non, non. mich, -Mich elle, est, elle habite loin. Et elle est avec sa famille, donc euh, tranquille. C'est... Euh, elle part 4 jours, Mich. C'est un pèlerinage qu'elle nous fait. Oh, le rollback. Est-ce que le rollback... Eh oui, ça me fait perdre une seconde un jouet allé dedans tout seul les gars regardez je vais cliquer regardez le décalage son il y a, il y a au moins 0,6 0,7 secondes de, de lag sur le serveur et le truc nous dit qu'il n'y a pas de perte de paquet ni de perte de ping c est, c est, ça veut rien dire les indicateurs là-haut le, le jeu il te ment sur tout c'est un truc de ouf Ok. Oh t'es mort. Oh, oh, ma moins... Mais non, Rossico. Ah ta grand-mère, moi je lui mets tout un doigt dans le cul gros. Quoi C'était pour Mamie ce kill les gars. Mais non, les gars. Il y avait un mec qui était caché là depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il va se pointer à la fenêtre Est-ce qu'il aurait mieux fait de ne pas se pointer à la fenêtre Tu t'en fiches du réveillon Non Mais c'est une question de géolocalisation, tu vois. En vrai, si j'avais ma famille et euh, on va dire celle de Mich qui était pas loin, je m'organiserais pour faire des pu un putain de réveillon de ouf. J'adore ça mais là, tu vois, honnêtement, c'est pas possible d'organiser ça correctement. Quel fils de pute. Il s'est foutu une frappe sur lui-même Comment ça de largage impossible à acheter Comment ça Kobe Ouais, mon pote Mais non le kryptonien Le kryptonien qui envoie 50 subs pour fêter ça Putain son anniversaire et c'est lui qui paye les subs C'est le meilleur anniversaire <rire> Merci crypto putain Les gars envoyez une armée d'amour pour monsieur crypto Merci mec Merci beaucoup Ah Je comprends ce hurlement. Vous avez vu ce qu'il a pris Vous avez vu le shot qu'il a pris Clippez ça, chat Merci, Patrick, pour les 50 subs aussi. Les gars, il se barre. Il se barre le mec. Le mec il a pris un... il a pris le véhicule, il s'est barré les gars. A partir de maintenant, rien de presse. Mémoire photographique. Hein. Ça s'appelle pas un screenshot de faire. Ciblé en vue, sécurité a désignée. Si je dis pas de bêtises, chat. Ah, c'est le... Oh putain Euh... J'ai window devant un... un mec qui venait de me knock Il y a un mec à gauche les gars 3-6 On aime Elle tombe loin. C'est une frappe à dispersion mais c'est bien. Elle s'est dispersée très fort quand même. Il m'a push là, non Je crois qu'il qu m'a lâché son meilleur push le mec. Je vois des trucs bouger. Oh elle belles. Je vois. Bouge pas. Je suis en viseur fixe alors qu'il reste 5 personnes. C'est, c'est du suicide. Il hein. faut que j'arrête. C'est sérieux. Tu sais que je vais te la mettre à l'arba, toi Il est en train de me faire des micros des. Il enfin, faut que je me casse d'ici Juste avant j'ai quand même récupéré les plaques parce que je l'ai pas fait Allez. Putain, mais... Oh tiens, français. FR. Mister Zadex. Je m'en bien cassé les couilles, toi. Par contre, je leur fous de ces flèches, les gars. Ah moi je m'en prends une seule comme ça, tu, tu, vous m'entendez hurler pendant trois jours hein. En fait c'est sûr que les mecs là sont accroupis slash allongés Vous avez vu combien j'ai de spectateurs On leur passe un message les gars C'est bon je leur ai passé un message Faut être fair play les mecs, c'est super important Ok c'est moi qui ai la zone Donc quand on a la zone comme ça On se place vers un externe Parce que en plus ça risque de popper vers nous tu vois il a, a que du il que du positif à faire ça et on sait et on glitch tout simplement c'est quoi ce truc là il a un mec à droite les gars Elle était belle Et en gros, ce mec à droite, tirait sur un mec ici. Donc pourquoi est-ce que je mettrais pas une énorme flèche à travers la bouche du mec ici Mais sûrement quelqu'un va arriver là, il faudra faire attention. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient exactement au même endroit, tu vois. Du coup, je recule, je me back, je pense qu'on va partir sur... Euh que j'appelle un un classico. Et là, il est parti Quoi Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite part quoi Mais mais il est dans le gaz. Mais, mec. Avec la cible. Mais, mais, mec, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Pourquoi il a joué comme ça Il est parti dans le gaz. Il a perdu la moitié de sa vie. Et il avait l'ennemi juste à sa gauche. Il le mec s'est suicidé. Il est, il est parti dans le Et Quoi Le mec est parti. Les gars, le mec est parti dans le gaz jusqu'à ce que son, mat, son masque pète il est resté à tanker à l'intérieur du gaz et après il est sorti... <rire> Oignon Oignon